Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Donc sur OTK Expert Où je vous ai mis mes recherches euh, Que je... Enfin des, des, des cartes que je recherche en ce moment Donc euh, Si vous êtes sur OTK Expert Donc moi je suis sur la team astral voilà. Donc qu'est-ce que je recherche ce mois-ci Donc 3 ailes grises 3 bébés dragons 2 dragons catapulta, euh, dragon catapulte G, pardon, 1 shidori d'éclair 3 clowns farceurs, 2 cornes euh, à la bête fantôme, 2 cyclones galactiques, 1 dragon à 5 têtes, donc 4 dragons à pas, euh, 1 dragon armé LV10, 3 dragons armés LV3, 1 dragon armé LV5, euh, donc 3 dragons chasseurs, 1 dragon de la vérité corrompue, 1 dragon détonnant, enfin 3 dragons détonnants, pardon, 3 dragons kimodo, 3 dragons magma, 3 dragons noir cendre, 3 dragons rasta, 1 garde de fusion, 3 griffons delta, un horus LV4, un horus LV6, euh, un horus LV8, une 7ème magie en plus, une lance sombre draconité, un... enfin 3 lances sombres draconité, un lilibot, un numéro 101, euh, donc une géante, donc euh, ça c'est, elle va sortir donc euh, dans pas longtemps, 2 Volcasor, un orbital 7, 3 phalanx draconité, 3 dragon 3 résidents des profondeurs, 3 serpents galactiques, donc carte prioritaire euh, sur mes échanges, donc c'est Tiras le gardien de la genèse, et euh, bien sûr il y a aussi la nouvelle fusion euh, diva de la musique que j'ai cherché, mais je ne l'ai pas encore trouvée, euh, 3 tours de chapeau à la mode euh, chapeau Artiste, un trichoula, trois troupes Dragonite, euh, 4 unités de ravitaillement et un yubel, voilà, Donc c'est tout ce que je cherche pour le moment. Donc euh, les amis, donc euh, surtout n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se dit à très prochainement pour une, une nouvelle vidéo donc sur la team astral yu gi -Oh Et ciao tout le monde